Le patron. Alors des nouvelles de Lidl Bah ben oui, et là on a 8. Et oui, c'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des frais et des légumes trop mignons, patron. Oui, bon. Ah, ma préférée, c'est beaucoup N'arrête, arrête, j'en hein? peux plus. Euh, pour vous, patron, ce serait bien la carotte, non La carotte ça ah oui. un raimable, il paraît. T'arrêtes de me ramener ta fraise, oui. Oui, bah ben, je sais, on est mal, on est très mal. C'est trop chiant.